bonjour les amis alors ce matin on est dans la serre je voulais remercier audrey pour m'avoir fait mon petit logo vous l'avez peut-être pas encore vu le petit logo qui est en rond sur ma chaîne alors pour vous expliquer un petit peu ce logo je voulais absolument avoir le maïs la terre le logo de ma marque préférée de tracteurs et Vous l'avez reconnu la, la petite tomate euh, avec euh, le pédoncule. Je remercie vraiment Audrey parce que elle a compris ce que je voulais. Ça fait un super petit logo et maintenant on va le laisser comme ça. Après, je voulais tous vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires. Surtout un petit coucou à David et Linda. Un coucou euh, aux amis belges, aux amis suisses. Alors du coup je vais vous faire un petit tour du jardin dans la serre parce que ça encore plus cette nuit. Vous voyez la bâche là, elle est humide. On devait semer du tournesol dimanche, mais là on est rendu à 26 mm dans la semaine. Donc euh Malheureusement, il n'y aura pas de suite à la vidéo. Euh, J'aurais voulu faire des prises de vue de Smith Tournesol. Mais ça ne se fera pas. Du coup, il y aura que le, la vidéo que j'ai mis en ligne ce matin pour le semoir. Alors, vous voyez, il y a une bestiole derrière moi. Je sais pas ce que c'est. C'est énorme. Hein. C'est ma courgette semence. C'est en fait aujourd'hui. On est le 14 avril ça va être la période propice pour semer les courgettes je vais vous montrer j'en avais fait quatre pieds de courgettes euh, précoces vous voyez dans la zone 14 jours j'ai mis dans des pots comme ça je vais les mettre euh, rempoter dans des pots euh, plus grands que j'ai acheté l'an dernier C'est des pots. Euh, qui font euh, 19 cm de profondeur comme ça y a il ya assez de cette courgette va falloir que je la découpe elle a été euh, récoltée euh, je l'avais laissé au moins un mois sur le plan de courgette Bon, dans le coup ça condamnait un pied de courgette mais bon comme j'en ai 26 je pouvais me permettre de d'arrêter la production de cette courgette elle avait elle mettait toutes ses réserves dessus ce ce spécimen qui fait je crois c'est 76 cm et 5 kg sans maintenant il est fait plus parce que vous entendez elle commence à être mûre je vous mettrai dans la vidéo de la semaine prochaine avec les Smith Courgettes. J'ai aussi semé des potimarrons, des citrouilles et des trombolinos. Je vous expliquerai ce que c'est dans la vidéo les trombolinos avec des, des petits commentaires, des liens. Alors on va faire un petit tour de la serre. Regardez-moi ça. Vous vous souvenez la vidéo rempotage eh ben elles ont bien poussé c'est les deux premières caissettes là Là les saint pierre et les marmandes après les rempotages que j'ai fait le week-end dernier je vous ai pas pris ça en vidéo comme j'avais déjà fait une vidéo et là vous voyez c'est marrant là c'est les Roma, pour bien les différencier d'autres marmandes plein de saint pierre Ouais, c'est là les Saint-Pierre. Là, c'est mes, mes formidables quart des vœux que j'adore. Les quatre plantes courgettes élite qui viennent d'une maman comme ça. Je m'étais trompé dans la vidéo, je vous avais dit que c'était de, de 2016 la graine, mais en fait elle était de 2015. Là, c'est la courgette 2017. Vous voyez, elle a, elle a pas pourri. C'est des courgettes élites que faisait Close. C'était un hybride simple que je recèle depuis 2007. Après, un petit tour. Les sucrines, là, vont être bonnes à repiquer. Il va falloir enlever un peu d'herbe. Après, les carottes, là, je sais plus quelle espèce c'est, ça, mais pas trop bien né. Tandis que... Ah ouais, c'est doit être les Amsterdam. Les Colmar ont, ont mieux né. Sûrement que j'ai pas mis assez de graines dans les Amsterdam. Les graines devaient être plus grosses. Et vous voyez, en, en une semaine, l'évolution des feuilles de chêne. Alors je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir euh, ma vidéo du live euh, sur euh, le tour de plaine de hier soir. Et la vidéo du semoir monograine. Je vous remercie et à bientôt!